Bonjour, donc bienvenue dans Un jour, un conseil. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est de vous expliquer en fait l'intérêt pédagogique euh, d'élaborer une capsule vidéo euh, en début de semaine, en fait, pour expliciter le travail à réaliser. Et euh, je vous montrerai un, un tutoriel euh, rapidement. Donc moi, je propose la démarche suivante à mes élèves, en fait. Euh, une capsule vidéo pour, justement, expliciter le travail. Ensuite, ils ont vraiment euh, toutes les pistes pour réaliser les activités en autonomie. Et on conclut la semaine par euh, une classe virtuelle, en fait, pour mutualiser... Euh, ce qu'ils ont compris et changé. Donc, euh, ça se présente de la façon suivante. Donc, la capsule est intégrée dans un billet de blog. Donc, chaque semaine, il y a une capsule et les activités à réaliser. Et le but, c'est vraiment, finalement, de passer les consignes, expliciter le travail avec une vidéo où on va retrouver euh, quoi, pourquoi, comment, quand et où faire le travail. Voilà. Les consignes sont données en français afin de faciliter l'entrée dans les activités. Et euh, voilà. Donc en effet, nous, nous remarquons nous, en tant qu'enseignants que la méconnaissance de ce que l'élève doit faire, de comment il doit le faire, le manque d'autonomie, conjugué au manque de confiance en soi, peuvent facilement conduire à la démotivation. Et c'est ce qu'on veut éviter, quitte à se mettre en scène, comme vous pouvez le voir dans la vidéo. Donc c'est des petites vidéos qui durent 2-3 minutes et on va retrouver vraiment toute l'explicitation des différentes activités qu'ils ont à faire. Donc, c'est réalisé avec l'application Spark euh, Adobe. Voilà. Donc, vous faites « Créer une vidéo ». Et c'est très, très simple et très intuitif. Hein. Alors, il y a bien d'autres applications. Hein. Voilà. Donc, vous mettez, par exemple, euh, « voilà, Semaine 7 »,« Suivant » vous choisissez une maquette mais vous pouvez euh, de toute façon modifier après. Et voilà, et on est prêt pour réaliser donc notre euh, notre vidéo. Donc là par slide, vous pouvez donc mettre par exemple du texte et une image. Donc là, vous pouvez vraiment euh, modifier votre mise en page, modifier le thème aussi la couleur, etc., et insérer des musiques aussi. Voilà, donc là, il suffit d'écrire, voilà, Activité 1. Mettre une image ici qui est euh, sur votre bureau ou une image libre de droit proposée euh, par euh, l'application. Et ensuite, très simplement, pour s'enregistrer, il suffit de rester appuyé sur le micro et vous pouvez enregistrer votre voix. Voilà, donc dans cette première activité, vous aurez à réaliser une recherche. Vous lâchez la souris et ça a été enregistré. Ensuite, vous n'avez plus qu'à partager votre vidéo en la publiant. Voilà pour les capsules. Merci.